Salut Aujourd'hui je vais essayer de faire un maquillage artistique pour la première fois. Je vais essayer de reproduire un maquillage de la série Halloween 2021 de Marion Caméléon. Donc, je vous mettrai euh, sa vidéo dans le petit i, euh, tout ça, et dans la description. Et le maquillage que j'ai décidé d'essayer de reproduire, c'est celui de euh, la poupée pastel. Et comme ça, ça va me permettre aussi de tester... Ces nouveaux petits produits, les Spectra Paint de chez Gleason Cosmetics. Donc euh, j'ai pris toutes les couleurs, il y en a 10, et puis évidemment on peut les mélanger. Donc ce sont des peintures euh, résistantes à l'eau, etc. pour tout le visage et le corps. Donc je vais me lancer. Je sais pas trop à quoi va ressembler cette vidéo parce que je vais pas vous faire exactement un tutoriel, puisque bah, pour voir le tutoriel du maquillage, vous allez voir la vidéo de Marion. Bon, en tout cas, je me lance. Et la première étape, ça va être de euh, cacher mes sourcils. Donc ça, c'est pareil, je ne l'ai jamais fait. Donc euh, je vais tester. Donc euh, j'ai pris un bâton de colle. Donc c'est un bâton de colle euh, basique. Euh, de... J'ai tout enlevé parce qu'en plus, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre ma base. Donc j'ai tout enlevé, j'ai nettoyé, machin. Et on recommence à zéro. Bonjour, tout ça, tout ça. On va faire un maquillage. Je, mets, je viens de mettre ma base euh, Plum Pride right Back de chez NYX. Et je vais recommencer. Et je pense qu'au lieu de mon bâton de colle qui n'a pas l'air top top, je vais utiliser le Brush Up Brows de Beauty Bay. C'est un savon à sourcils. Donc on le mouille un petit peu, on frotte un goupillon dedans. Et on vient mettre ça dans les sourcils. Donc je me dis, si je mets la poudre avant que ce soit totalement sec, ça devrait le faire. Donc là j'ai un petit spray d'eau. Un petit goupillon. Et on va venir frotter. Je ne sais jamais exactement quelle consistance il faut que ça ait. Bon, je ne sais pas, ça me fait une pâte blanche. Je vais venir faire à rebrousse poil, puis dans le sens de la pousse du poil. J'enlève ce qui a dépassé hop, avec un petit coton et je vais venir mettre ma poudre tout de suite. Bon, ça m'a déjà l'air mieux que tout à l'heure. Il faut venir enlever l'excédent de poudre avec un gros pinceau de poudre. Bon, je ne suis pas très sûre du résultat, mais c'est pas grave. On va, que, on va dire que ça va. Ensuite, que fait Marion Je vais regarder en même temps un peu la, la vidéo sur YouTube à côté, hein, parce que j'ai pas tout retenu par cœur, bien sûr. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle trace euh, des traits parce qu'il y a différentes zones de, sur son visage pour ce maquillage. Donc elle trace des traits avec un crayon beige. Donc moi j'ai pris celui de chez Beauty Bay. C'est la teinte Vanilla. Donc elle fait un trait un petit peu comme ça. Je les ai faites de façon à ce que ça ne me gêne pas avec les volumes du visage. Parce qu'on a quand même un nez et c'est un peu chiant. Ah là, il y a mon bouton, il va me gêner. Quelle idée. C'est un bouton de règle. Ok, donc j'ai fait quelque chose d'à peu près similaire. Donc on va commencer par cette zone-là qui est censée être parme. Donc je vais me faire un petit mélange des deux teintes euh, de Spectra Paint, la violette et la blanche. J'ai trouvé cette super petite palette en plastique euh, chez Action. Ça coûtait euh, 3 ou 4 euros, je ne sais plus. Euh, bon le plastique, c'est pas forcément euh, le mieux. J'ai commandé des palettes euh, métalliques euh, en inox qui sont un peu mieux pour euh, faire euh, les mélanges, euh, etc. de ce genre de choses. Et c'est plus facile à nettoyer aussi. Euh, mais elles ne sont pas encore euh, arrivées mais donc du coup ça ça va aller très bien euh, dans un premier temps. Euh, donc je suis en train de faire euh, mon petit mélange et comme le fait Marion, je vais rajouter aussi du rose. Donc j'ai rajouté un petit peu de rose, c'est mieux mais c'est trop foncé donc je vais remettre du blanc. Je comprends pas mon tube de blanc, il est regardez, j'appuie euh, au milieu, c'est comme je l'ai jamais utilisé, hein, c'est la première fois. Et c'est comme s'il était déjà à moitié vide. C'est un peu bizarre cette histoire. Bon, c'est plus foncé que ce qu'a fait Marion, mais euh, j'ai pas envie d'y passer tout mon tube de, de blanc. Donc, on va dire que ça va. Hop. Donc, du coup, bah là, vu que ce n'est pas des fards euh, gras, moi j'ai prévu des éponges euh, qui ne coûtent pas cher et que je peux jeter. Euh, mais là, vu que j'ai fait le mélange avec un pinceau, bah, je vais au moins commencer au pinceau donc là effectivement c'est beaucoup plus foncé que ce qu'a fait Marion mais bon c'est pas grave voilà donc j'ai fait ça au pinceau et je pense que je vais quand même prendre une petite éponge j'ai plein d'éponges, <rire> j'ai acheté un lot d'éponges, je vous montre Hop. Sur Beauty Bay, je ne sais plus ce que c'est euh, la marque. Je vous le mettrai en description. Du coup, j'ai plein de formes différentes, etc. Je ne sais pas quoi utiliser, mais bon, voilà. Je vais prendre une petite éponge comme ça. Mmh, ça absorbe beaucoup la matière. Mais bon, en même temps, il y a des endroits... Ah non, je dépassé. Il y a des endroits où c'était... J'en avais mis beaucoup trop... On va essayer d'unifier un peu. De toute façon, il me reste de la couleur. Bon, c'est pas mal, je pense. Alors ensuite, pour faire euh, la zone, c'est celle-là Ah oui, moi... Mmh. Ah mais oui, j'ai pas fait bien <rire> comme elle a fait. parce qu'elle a fait ça Ah oui, et ça, je l'ai fait partir de là, alors qu'en fait, c'est comme ça. Ouais, c'est même ces deux traits que j'ai pas très bien fait. Donc il y a ce trait-là et après comme ça. Qui est un peu plus comme ça. Et c'est toute cette zone-là qu'on va faire en rose pâle. Donc je vais mélanger du rose et du blanc, a priori. Hop là, ça me donne quelque chose de comme ça. Donc bon, encore une fois, c'est plus foncé que ce qu'a fait Marion. Mais du coup, ça détonnera pas trop avec mon violet. Donc je vais rester comme ça, je pense. Et ensuite, pour cette partie-là, il nous faut du bleu clair. Donc je vais prendre ce bleu-là que je vais remélanger avec du blanc. Je vais finir mon tube de blanc euh, juste avec ce maquillage. C'est pas très très précis. C'est format tube-là qu'on ne peut pas trop doser euh, combien on veut en mettre. Voilà, donc j'obtiens une couleur comme ça que je vais venir mettre ici. Je prends une autre éponge pour venir un peu estomper tout ça, absorber le surplus. Bon, là mes cheveux sont trop courts, mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre une douche juste après parce que là, je pense que pour démaquiller tout ça, ça va être sympa. Ensuite, pour cette zone-là, ça va être du jaune euh, pastel, donc mélangé avec du blanc. Et les deux dernières zones, ça va être tout blanc. Donc là, je vais <rire> définitivement vider mon tube blanc, mais c'est pas grave. De toute façon, j'avais déjà prévu d'acheter dans un futur relativement proche euh, la panelette de phare gras Athéna. Donc euh, si jamais je finis mon blanc euh, aujourd'hui, bah, ce sera dans un futur euh, très très proche. Très... Voilà, donc ça donne ça. Et pour le reste, eh ben, ça va être juste du blanc. J'ai fait ce que j'ai pu, on va voir la suite, ce que ça donne. Je pense que c'est beaucoup trop coloré par rapport au maquillage de Marion, mais c'est pas grave, moi je voulais aussi tester les, les peintures, et du coup elles sont faites pour être très très pigmentées, très colorées, donc tant mieux d'un côté. Oui, surtout que de toute façon l'étape d'après c'est de venir poudrer, et de remettre une tonne de poudre, donc, ça va atténuer un petit peu euh, les couleurs. J'espère que ça ne va pas trop tenter parce que c'est un tout petit peu collant. Ça sèche, hein, mais bon, on va bien voir de toute façon. Attention, je vais me étouffer Bon je pense que je suis poudré j'ai de la poudre partout sur moi je me suis étouffée tout ça tout ça mais ça avait bien séché la houppette n'a pas, pas pris la couleur des, des paints en dessous c'est déjà ça je reprends mon gros pinceau que j'ai mis là pour venir enlever L'excédent de poudre. Alors, ensuite, je vais prendre ma palette Bright Matte de chez Beauty Bay. Donc, c'est une palette arc-en-ciel avec vraiment plein, plein, plein de couleurs et toutes mates. Et euh, on va repasser un petit peu. Surtout que, bon, là, Marion dans sa vidéo, elle fait une espèce de contouring parce qu'elle a des couleurs extrêmement pastelles, très, très pâles. Moi là ça va être un peu plus compliqué, enfin remarque vu que les couleurs vont jusqu'à du assez foncé dans la palette, je peux peut-être essayer de le faire. Mais c'est surtout pour repasser vu que c'est pas très très euh, linéaire, enfin les aplats de couleurs il y a des petits trous etc. Donc je vais essayer de lisser un peu tout ça. Donc je vais commencer avec la teinte Modern Way qui est un violet histoire d'unifier... Un peu. Voilà, c'est vraiment la même teinte que euh, la teinte que j'ai faite euh, trop fort. Si j'avais voulu faire exprès, je suis sûre que euh, je n'aurais pas réussi. Voilà. Bon, j'ai un petit peu unifié ce violet. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va. Euh, ombrer légèrement, donc mettre une teinte un peu plus foncée sur les contours euh, donc je pense que je vais faire ça aussi donc je vais prendre une teinte plus foncée est-ce que je prends la plus foncée des violets non je vais prendre l'autre qui s'appelle Grape Escape qui est l'avant-dernière plus foncée Je vais reprendre l'autre violet. Voilà, on a ombré légèrement et puis maintenant, bah, il faut faire pareil avec toutes les autres couleurs. Alors, euh, donc dans cette vidéo, Marion prend des liner cake pour faire des petits cœurs jaunes sur toute la partie euh, violette. Mais bon, vu qu'il me reste des euh, peintures de tout à l'heure, avant que ce soit trop sec, euh, bah, je, vais les... je vais essayer de l'utiliser. Donc, on va prendre un petit pinceau liner. Je vais prendre là le numéro 1 de chez Glisten. Je viens le tremper dans... Le jaune bah, que j'ai utilisé ici. Et on va essayer de faire des cœurs. Euh, je suis très très mauvaise pour faire ce genre de choses. Donc là il faut en faire environ 1000. Bon ça va. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie dans la forme des cœurs. Et maintenant, il va falloir les remplir. Je pense qu'on va prendre ce pinceau-là. C'est le F1, toujours de chez Glisson. Bon, ça ressemble beaucoup moins à des cœurs, maintenant que je les ai coloriés. <rire> Mais bon, c'est pas grave. Vivement que glisson sorte ses tampon réutilisable qu'on peut tremper dans liner activé à l'eau et comme ça on peut faire et paf des cœurs parfaits, remplis, tout bien comme il faut et plus euh, ça mais bon c'est pas grave et surtout euh, ce n'est pas fini alors ensuite dans la partie blanche euh, celle-ci là on va dessiner des petites fleurs du coup, des petites fleurs avec un cœur jaune. Donc, je vais utiliser ce petit euh, dotting tool de chez Glisson. Donc, c'est un pinceau liner d'un côté et il y en a trois comme ça. Donc, des pinceaux liner et des petits points pour faire euh, hop, des petits dessins précis. Donc, il y a trois tailles différentes. Je prends la taille la plus euh, grosse de points et je reprends mon jaune. Et donc là, on va faire bah, des points. Là, on va dire que ça va comme ça. Et on va venir faire les pétales en bleu, violet et rose. Donc avec bah, les couleurs que j'ai utilisées pour ces... les autres aplats de couleurs. Voilà, je l'ai rincé avec de l'eau micellaire et de l'eau. Et donc on va venir faire des pétales. Oui. Bon, bah ça ira pour les petites fleurs. Hein alors je ne me souviens plus ce qu'il y a après mais j'espère qu'on a fini avec le tout petit détail. On veut faire des gros pois violets sur le rose. Donc ça pour ça je vais prendre le dos d'un pinceau. Et après je crois qu'il faut faire des lignes roses sur le blanc, cette partie blanche là. Je vais prendre ce pinceau là qui est le F3 de glissane et je sais pas si je vais avoir assez de roses. <rire> J'ai fait une zone plutôt plus petite, mais en fait ça m'arrange, et des lignes assez grosses. Mais, ouais, ça m'arrange bien. Donc maintenant on va passer au maquillage des yeux. Donc euh, Marlon, elle fait du violet <rire> sur les yeux, parce qu'elle avait une base très très claire, mais moi du coup, là, si je vais essayer de mettre du violet, ça va pas du tout se voir je vais tester le avec le rose fuchsia et puis on va voir ce que ça donne. Euh, du coup, je prends la teinte Make Them Wink qui est un fuchsia. Donc, je reprends ma palette euh, Bright Matte euh, de du Tibet, et donc elle l'applique dans le creux paupière et un petit peu en oblique dans le coin. Externe. Ça se voit sur le violet, donc bah, ça me va, et ça devrait se voir sur le bleu aussi, puisqu'on va faire la même chose des deux côtés. Hein. Maintenant, on va venir faire un Caprice blanc. Euh, du coup, bah, je vais prendre le Spectra Paint blanc. Ah, bah, il en reste sur la palette. Euh, puisque moi j'ai pas de base blanche euh, ni quoi que ce soit mais ça, ça va très bien faire l'affaire et donc elle le fait aussi descendre un petit peu elle fait le ras de cils inférieur en fait je vais prendre un pinceau un peu plus plat hmm, mais c'est très laid tout ça le peu, Donc je viens faire ici la transition un peu avec mon rose. Je pense que je vais tout de suite poudrer avec le fard à paupières blanc, histoire de fixer. Bon Moi, sur mon red inférieur, ça m'a asséché la peau, du coup ça me fait des énormes rides. C'est magnifique, on dirait que j'ai 80 ans. Ensuite sur donc, la partie blanche qu'on vient de faire, elle met des paillettes. Donc moi je vais mettre un Jelly mud Shadow de chez Colourpop dans la teinte Buttercup. Donc c'est un blanc irisé euh, comme ça qui fait des reflets. Je sais pas si vous voyez, mais ça brille beaucoup. C'est très très joli. Donc on le met sur tout le blanc, y compris en dessous. Ensuite, on va reprendre les fards à paupières et donc elle fait une transition. Je sais pas si ça va trop se voir, mais bon, je vais prendre mon fard. Je vais prendre le Sweet Tooth pour espérer qu'il se voit un petit peu. Ouais, alors c'est très très léger là sur le violet le bleu, ouais c'est pareil ça ne se voit pas, des masses, des masses en même temps il est assez clair mais les autres seraient trop foncés on verrait pas la différence on verrait pas la différence avec le, le violet que j'ai déjà mis euh, enfin le rose fuchsia pardon que j'ai déjà mis mais bon ça a estompé un petit peu, voilà c'est sympa, et ensuite elle fait un gros liner noir, donc je suis allée prendre mon Epic Ink de chez NYX. Je vais faire un liner, bon, pas trop, trop large, pas aussi large qu'elle, mais quand même un peu. Au ras des cils, et je vais l'élargir juste là sur la fin. Bon, il y a toujours un côté, ce côté-là, je le fais toujours plus bas que l'autre, je sais pas pourquoi. Bref. C'est comme ça. Bon, elle, elle met des fossiles directement après. Moi, je vais attendre d'avoir tout fini parce que je ne supporte pas forcément très bien les fossiles. Donc, je préfère finir, mettre les fossiles, Et comme ça, je peux les enlever quand je veux. J'aurai terminé le maquillage. Ensuite, elle se fait des sourcils roses. Je vais prendre, je pense, le liner cake de glissen Cosmetics. Et je vais prendre le rose qui est là. Donc, on va prendre un pinceau à sourcils. Donc, du coup, le principe des liner cakes c'est qu'on les humidifie, donc j'ai toujours mon petit spray d'eau et bah, on mélange, on met le pinceau jusqu'à ce qu'il y ait une consistance adéquate et on va venir se faire un sourcil c'est la première fois que je dessine des sourcils hein, donc euh, bon beaucoup de premières fois euh, aujourd'hui c'est pas pire pour une première fois. Allez, on va dire qu'on est content. Ensuite, on passe aux lèvres qui vont être séparées en deux. Je vais prendre deux rouges à lèvres de chez Kaleidos. Le Wild Apple et le Mercury Wave. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas très flashy ce violet. Je pense que je vais mettre ce gloss de chez Sephora au-dessus. C'est dans la teinte Wild. C'est... Un gloss avec des paillettes bleues, roses, violettes, etc. Donc je pense que ça va être pas mal. Voilà. Et donc je pense qu'après elle fait tous les traits comme des espèces d'agrafes. Mais alors ça moi je vais pas le faire déjà parce que là ça fait deux heures et demie que je suis en train de faire le maquillage. J'ai jamais mis aussi longtemps pour faire un truc. Je commence à en avoir un petit peu marre, je vous avoue. Et l'objectif, c'est pas d'en avoir marre quand je fais ce genre de choses. Je vais faire euh, du liner sur pour délimiter les différentes zones. Et je vais prendre le liner doré de cette palette-là. Donc c'est toujours de chez Glisson, un liner cake. Donc je mets de l'eau, prends un pinceau liner. Je vais prendre celui-là. C'est le W3 de chez Glisson toujours. Je ne sais pas si vous avez vu depuis tout à l'heure, je suis tellement penchée sur mon miroir. Je suis très concentrée. Mais voilà. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ça fait un peu, vous savez comme, euh, c'est au Japon, je crois, quand quelque chose se casse, quand un objet se casse, on le répare euh, avec, euh, avec de la colle dorée ou avec de l'or ou quelque chose comme ça. Bah, je trouve que ça fait un petit peu cet effet-là, et j'aime beaucoup. Et puis voilà. Bah, je trouve que pour une première tentative de maquillage de ce type, de vraiment tout le visage avec, de la peinture, etc. Bah, C'est plutôt pas mal. Je suis assez contente de moi. Oh, j'ai pas mis le mascara et les fossiles C'est pas fini je vais allée chercher tout ce qu'il faut. Donc, je mets juste un tout petit peu de mascara. J'ai pris des fossiles de chez Makeup Revolution dans le gros kit de 8 paires que j'ai acheté. Voilà, donc j'ai pris les plus gros qui font bien comme ça. On verra ce que ça donne. Et puis, je pose ça et j'arrive tout de suite. Et voilà Avec les fossiles, super grand faux Comme vous voyez... Mais c'est sûr que cela, là je pas tellement d'occasion de les utiliser, euh, hormis dans euh, des maquillages comme ça. Donc, autant en profiter. Voilà, voilà. Donc, du coup, je disais, si ce genre de maquillage vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, bah, j'en referai en vidéo. Et puis, bah, j'espère que ça vous aura plu, même euh, si j'en fais qu'une seule vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est pas comme ça d'habitude. <rire> euh, Peut-être que ça le sera un petit peu plus à l'avenir ou pas, je sais pas encore, on verra. Euh, et puis sinon, moi je vous dis à bientôt